Ma liberté m'a causé beaucoup de tort. Mon crâne, à un combat, c'est pas de l'économie de bigoudi. Je repère les combats, pas de cordon sur les hoodies. Si les étoiles pouvaient boucaf, j'aurais déjà pris du ferme. Pour moi, y a pas de coupable, du moment que c'est dans leur terme. Oui, dans la lutte comme au stade, dès que je monte à une tribune, on m'appelle pour une main courante. Hé, hey, anti en Kronstadt, les bureaux se collent, les cassent autant que les femmes. Moi, la rouge brune, je que coulante. Tatage révolutionnaire, parce que trop de peu dans la cervelle. Faut pas que j'oublie de rester ben contre ceux qui nous veulent servir. Sur ma gronde, à la banquier des gilets jaunes partout Je bosserai pour un patron, quand les patrons bosseront pour nous J'peux que de tir du moot, je passe en route ouais. box même au foot, en mode de loup ouais. Dox quand ça chute, vol quand ça coûte Smoke dans la route, chez un route J'peux que de tir du moot, je passe en route ouais. box même au foot, en mode de loup ouais. Dox quand ça chute, vol quand ça coûte Smoke dans la route, chez un route Petite ouais. veste ou blazer, ça pète trop grand Si S est hasard, refrai en flamme, fiche S Classeur. A jamais donné ivresse de casseur On va tout saccager. Aïe, on fait pas de forte tête sans raser l'oeuf. Pas de recette sans véhicule, comme 50 ans de skin anti-raciste. Là va partir en 69. Look et sans bretelles, on me les a trop Je crois que j'suis mortel, j'ai eu trop de vie, j'arrive plus à compter. Les quartiers c'est mon nid, donc on résiste comme l'ail. J'rête que de la nid de vie, nid, nid que pourrache de l'ail. Un rédit, mais j'm'm'enlure, 0 coq, zéro MP. reste clean pour survivre, système no A et système D. nos gars ce qu'on se mais c'est pas lui qui a passé. Végane, de The... Anarchiste dans de redsk. Anarchiste dans